l'aspirateur et le gant. Un filtre a été placé dans le tube. Lorsque l'aspirateur est en marche, il est possible de modeler le gant et de lui donner une forme qu'il conserve comme un solide. Lorsque l'aspirateur s'arrête, le gant perd sa forme et sera ramollit comme un liquide. Lorsque l'aspirateur est en marche, l'air est aspiré. Moins il y a d'air entre les grains, plus le sable est solide. Lorsque l'aspirateur s'arrête, l'air revient entre les grains. Plus il y a d'air entre les grains, plus le sable est liquide.